Bonjour les gens, avec Cardline Animaux, votre objectif est d'être le premier à ne plus avoir de carte. Pour faire plaisir à nos amis alsaciens, on prend la cigogne. Et au verso de cette carte-là, nous avons la taille, le poids et l'âge. En ce qui concerne le poids et l'âge, ça correspond au point moyen des animaux et à la durée vide moyenne de l'animal. Précision concernant la taille, c'est la taille moyenne sans la queue. Concernant le raton laveur, on ne prend pas en compte la queue dans la taille de l'animal. Bien sûr, pour les reptiles, on est obligé de prendre la queue pour faire la taille complète parce que par exemple dans un serpent, si vous enlevez la queue, il n'y a plus grand-chose au niveau taille. Dernière précision pour les oiseaux, on prend bien la taille des pattes à la tête et non l'envergure. On dispose sur la table une carte avec les caractéristiques face visible et on définit avec quelles caractéristiques vous voulez jouer. La taille, le poids ou l'âge. Maintenant, il ne reste plus qu'à définir l'ordre des caractéristiques. C'est-à-dire qu'on va considérer que, ici. Ça va être par, par rapport à la taille, les animaux qui vont être plus grands que 65 cm et ici, ceux qui vont être plus petits. Distribuez 4 cartes à chaque joueur. Donc là, je vous fais une mise en place pour deux joueurs. Et là, vous vous dites, ce jeu ressemble furieusement à Timeline. Eh bien, vous avez raison parce que c'est le même auteur. Dans Timeline, on rangeait les cartes par ordre chronologique, c'est-à-dire par ordre de date. Et ici, on va aller ranger les animaux par ordre de leurs caractéristiques. Si jamais vous voulez avoir des précisions sur Timeline, je vous mets un lien dans la description. Le joueur le plus jeune sera celui qui commencera. Chaque joueur à son tour et dans le sens des aiguilles d'une montre, essaye de déposer une carte par rapport à l'ordre des caractéristiques. Là, la joueuse pense que le chameau est beaucoup plus grand que le coq, donc il le met après. Et on vérifie si c'est bon. Impeccable. Le deuxième joueur maintenant, il va poser la hyène tachetée. Il peut le poser soit avant le coq, soit entre le coq et le chameau, soit après chameau. Alors il pense que c'est entre les deux. Donc on retourne, et impeccable, on la sert dans la frise. Alors, le joueur bien sûr choisit la carte qu'il veut, donc il va considérer que c'est peut-être le lama. Il va le mettre après la hyène. Ah, malheureusement, c'est pas bon. Dans ce cas-là, la carte part à la défausse, et il reprend une nouvelle carte. Le joueur suivant considère que le chameau est plus grand que la hyène, donc il vérifie, ah, exactement la même taille. En fait, si un joueur doit placer une carte ayant la même caractéristique qu'une carte déjà posée, elles peuvent être placées côte à côte, sans souci d'ordre. Donc il peut la placer là ou là. Tiens, on va la mettre là. La partie a avancé. Le vainqueur est celui qui a déposé sa dernière carte au cours d'un tour de jeu. Là par exemple, la girafe c'est plus grand que le chameau. Impeccable. La baie ici plus petit que le coq. Et voilà. Si jamais deux joueurs déposent leur dernière carte au cours du même tour de jeu, ils restent les seuls à jouer s'il y en avait d'autres et se départagent ensuite avec une nouvelle carte. Jusqu'à ce qu'un joueur n'arrive pas à déposer sa carte. La joueuse dit que la vache est entre l'homme et le chameau. Ouais, Impeccable. Un garçon lui dit que le crocodile c'est plus petit qu'un chameau. Et non, malheureusement. Peut être contente, elle a gagné la partie. Petite variante, les cartes mal disposées sont quand même insérées dans la frise, ce qui fait que la frise est de plus en plus complexe. Voilà, c'était la vidéo de Cardline Animo. Maintenant, vous êtes prêts à jouer